Donc comme je disais, moi je suis Victoria, je suis chargée d'accompagnement euh, chez WeDoGood. Euh, WeDoGood, on est un acteur du financement participatif du crowdfunding parmi euh, ceux qu'on qu va pouvoir euh, évoquer aujourd'hui euh, avec une spécificité qui est euh, le mode de financement, euh, puisque le mode de financement qu'on propose eh ben, est basé sur euh, les royalties ou le revenue-based finance qui est un des modes de financement qui se développe beaucoup en, en France ou dans les pays anglophones euh, actuellement, donc, euh, dont vous entendrez sûrement parler. Euh, on fait pas mal de, de webinaires de ce type, toujours euh, gratuits. Donc, il euh, y a d'autres thématiques si, si jamais ça vous intéresse. Euh, vous recevrez les, les informations par mail euh, après celui-ci. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les replays ou pour y assister. On a notamment un webinaire sur la thématique euh, plus large du financement de, de l'amorçage. Euh, ou une thématique aussi euh, plutôt pour les entrepreneuses euh, au féminin, en gros, euh, qui, qui vous permet de découvrir un peu plus les, les réseaux ou les pistes euh, lorsqu'on est entrepreneuse, parce qu'on sait que c'est plus difficile euh, déjà d'accéder à un financement et euh, aussi à des montants. Euh, aussi important que que des homologues masculins donc euh, voilà il y a différentes thématiques que vous pourrez euh, découvrir en plus de, de celui-ci qui euh, du coup dont l'objectif est de vous apporter un regard euh, large sur le monde du financement participatif ce qui existe les différentes euh, plateformes les différentes possibilités euh, dans l'optique d'identifier à la fois si c'est pertinent pour euh, votre projet et surtout, euh, si c'est le cas, bah, à quel moment, de manière à, à bien anticiper les choses. Du coup, on va pouvoir démarrer dans, dans le vif du sujet. Euh, déjà, le financement participatif, euh, le crowdfunding, on va le voir, donc il en existe plusieurs types. Euh, pour le définir, ce... C'est surtout en fait un financement euh, auquel vous allez que vous allez mobiliser un peu hors du cadre euh, institutionnel. Ça passe par le fait de mobiliser des particuliers ou des entreprises euh, mais hors des cadres institutionnels, euh, plutôt en général par une, via une plateforme en fait qui vous sert d'outil pour mobiliser des contributeurs euh, euh, de tout type. Et le financement participatif, le crowdfunding, euh, en fait, ce n'est pas si nouveau parce que derrière, on va le voir, il y a des modes de, de financement qui sont assez classiques comme le don, le prêt, l'investissement. En fait, c'est euh, le fait de passer par Internet qui le rend innovant euh, parce que vous avez la possibilité d'aller toucher un nombre de contributeurs euh, plus important. Néanmoins, euh, nombre de contributeurs plus important et des possibilités élargies, euh, il faut quand même euh, s'avertir sur le fait que, alors on parle d'appel à la foule, hein, c'est un peu la traduction euh, littérale, euh, mais finalement, cette foule, elle n'existe pas vraiment, c'est-à-dire que euh, sur euh, ces plateformes, il n'y a pas euh, une foule de personnes qui attendent euh, pour financer des projets. Finalement, euh, ce qui fait qu'on... Ce qui fait qu'on va participer si on se place, euh, du coup, dans la peau d'un contributeur de l'autre côté. Si on décide de participer, si je contribue à un projet, euh, ça va être soit parce que bah, quelqu'un m'en a parlé, en fait, euh, autour de moi. En fait, j'ai envie de soutenir cette personne en particulier. Et du coup, il y a une dimension plus personnelle et affective qui rentre en jeu. C'est soit parce que ça marche déjà bien. En fait, ça fait un peu le buzz sur les, enfin le buzz sur les médias ou les réseaux sociaux. En tout cas, on c'est venu à nous. On en a entendu parler et euh, l'engouement nous a donné confiance et envie. Et du coup, c'est vraiment la clé à comprendre ici, c'est de se dire il y a une dynamique à mettre en place pour que ça marche. Et ça passe par le fait de commencer par les gens qui nous font déjà confiance, les proches, euh, ceux qui se poseront finalement pas la question pour nous soutenir, et puis d'élargir au fur et à mesure. Parce que ceux qui ne nous connaissent pas euh, suivront parce que euh, d'autres l'ont déjà fait. Typiquement, l'exemple qu'on donne souvent et qui permet de bien se projeter... Euh, si vous avez dans votre rue ou votre quartier deux de nouveaux restaurants euh, et il euh, y en a un dont la terrasse est vide et un dont la terrasse est déjà un petit peu remplie, bah avant même de regarder le menu, en fait, on a déjà envie de se retourner vers là où il y a déjà un peu de monde. On va se dire, bah, si en face, il n'y a personne, c'est parce que vous êtes mal reçu ou c'est pas bon ou il y a un problème. Et du coup, on a un niveau de confiance qui est réduit. Euh, et c'est plus difficile d'aller chercher du coup, des personnes qu'on ne connaît pas donc c'est la même dynamique en fait, sur une campagne de financement participatif il faut on va dire, c'est un peu l'effet boule de neige il faut faire en sorte que le succès appelle euh, le succès pour vous donner une petite idée euh, plutôt de, des chiffres en fait, euh, sur le marché Là, c'est les montants euh, de 2021. Bah, en fait, ça vient nuancer un petit peu les, les a priori qu'on peut avoir qu on, quand on se dit que quand on monte une entreprise, il faut euh, tout de suite aller voir des business angels, par exemple. Mais finalement, on se rend compte que, euh, en termes de chiffres, le financement participatif, bah, ça euh, concerne quand même un nombre de projets qui est de plus en plus important. Et ce sont des chiffres qui... Euh, continue de, de croître chaque année. Là, depuis 2015 à 2021, c'est des montants qui ont, les montants levés ont été multipliés par 11. Donc, c'est une croissance assez, assez fulgurante. Et ça veut aussi dire, du coup, en termes de nombre de projets plus importants, et du coup, une diversité des projets aussi plus importante. Donc, finalement, maintenant, ça devient presque une étape pour une, pour une grande partie des, des entreprises qui se lancent que de passer par le financement participatif. Du coup, c'est bien euh, de participer à, à ce type de formation et de voir pour vous, bah, est-ce que ça, ça peut correspondre et puis à quel, à quel moment. Et puis, quel type de financement euh, participatif. Et puis, ce que vous allez y chercher, parce que forcément, ça a plusieurs avantages. Euh, souvent, quand les porteurs de projets euh, viennent nous voir, la, en priorité parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais quand on fait le, le bilan des campagnes avec eux, bah on voit que le, le financement participatif ça va au-delà de, du financement et d'ailleurs on risque presque d'être un peu déçu si on le fait uniquement pour l'argent parce que ça demande pas mal d'énergie, de temps donc, si on se lance dans ce type de démarche, il faut aussi garder en tête que c'est un bon moyen de communiquer. En fait, c'est une vraie campagne de communication et du coup, notamment quand on est au début de son projet, ça peut être une étape en soi dans sa communication pour se faire connaître. Et puis, c'est aussi un super moyen d'engagement. De, euh, en fait, ça permet de fédérer une communauté parce que euh, bah, on voit bien sur ce type de plateforme, euh, les, les personnes que vous allez solliciter deviennent en quelque sorte vos ambassadeurs. Il y a même des marques qui euh, les ont utilisées à plusieurs reprises, euh, des marques implantées qui auraient pu, euh, bah, par exemple, le slip français, qui à plusieurs reprises, alors ça date un peu, mais à plusieurs reprises, a, est passé par le financement participatif pour prévendre des nouvelles collections plutôt que le faire sur leur propre site de e-commerce parce qu'ils voyaient bien que euh, les contributeurs, ce plus des clients, mais euh, des early adopters, en gros, des ambassadeurs de la marque. Euh, et ça, avoir une communauté engagée autour de votre projet, de votre marque-entreprise, c'est quand même une vraie valeur ajoutée, quelque chose qui peut faire euh, bah, la différence pour le développement de, de ce projet, au-delà même du potentiel financement. Donc, si vous vous lancez euh, dans le financement participatif, préparez-vous bien pour, euh, pour ces trois dimensions parce que c'est ça qui va faire que euh, bah, votre campagne, euh, l'énergie euh, impliquée aura une valeur, vous apportera bah, pour la suite du projet et, et dans la durée. Alors bien sûr, s'il y a des avantages en face, euh, il y a des, des contraintes. Euh, la première, c'est pour obtenir un, un financement il faut toujours être en mesure de fournir une, une contrepartie, quelque chose en échange. En fait, même dans le don sans contrepartie, il y a une certaine contrepartie, il y a quelque chose parce qu'on ne donne jamais de l'argent en échange d'absolument rien. Par exemple, si je donne de l'argent à une association, c'est parce qu'en retour je me sens bien, j'ai le sentiment d'avoir soutenu une bonne cause. Et du coup, c'est de l'ordre de contreparties euh, émotionnelles, finalement. Après, les contreparties les plus connues en financement participatif, ça va être des contreparties matérielles, euh, des produits. C'est ce qu'on voit sur des plateformes comme euh, KissKissBankBank ou Ulule, qu'on va avoir l'occasion de, de revoir juste après. Euh, mais en fait, aujourd'hui, en financement participatif, ben, les contreparties elles peuvent être euh, très variées. Ça va de la contrepartie émotionnelle, fiscale, financière. Et du coup, il y a déjà un premier enjeu ici pour vous qui est de déterminer bah, quelle est la nature de contrepartie, quelle est la contrepartie euh, qui est cohérente par rapport à ma maturité et la nature de mon projet. Typiquement, un projet à impact et ou à fort intérêt général va déjà miser sur euh, cet aspect de contrepartie émotionnelle. Un projet plutôt B2C qui va avoir un produit, va pouvoir va proposer ce produit en tant que contrepartie, donc on est sur la contrepartie matérielle. Un projet avec un statut particulier, plutôt réservé association, l'association, ou selon différents types de financement, euh, peut proposer une réduction d'impôts, donc une contrepartie fiscale. Euh, un projet à potentiel économique va proposer, pourquoi pas, une contrepartie financière avec un rendement ou un taux d'intérêt. Donc voilà, il y a quand même plus, pas mal de possibilités. Et d'ailleurs, pour vos tu seuls sais, et même projets, ben, vous pouvez en fait avoir plusieurs types de contreparties dans la mesure où, par exemple, un, un projet qui va avoir euh, de l'impact, mais aussi un, un, développe, un développement économique, euh, ben, va pouvoir à la fois jouer sur la partie émotionnelle et financière. Et ça, ça l'intérêt d'augmenter aussi le, le ticket potentiel de, de contribution. Mais pareil, on rentrera dans le, dans le concret euh, du sujet à, juste après. Euh, sur les autres contraintes, euh, pour communiquer sur son projet, en fait, il faut en avoir euh, bah, un petit peu de... Il faut avoir les compétences, un petit peu de ressources et de, de temps. Il faut compter pour ce type d'opération environ trois mois. Euh, je vous rassure, ce n'est pas trois mois à temps plein mais trois mois pendant lesquels il faut euh, tout de même être euh, actif, en fait, euh, pour... Euh activer les, les, les différentes personnes, pouvoir aussi avoir une certaine réactivité. En fait, euh, comme on le disait, il y a un enjeu de confiance, étant donné que c'est une contribution financière. Donc, il faut donner confiance. Et pour ça, bah, ça passe par le fait d'y passer un peu de temps parce qu'il euh, faut animer la campagne, répondre aux questions des personnes s'il y en a, pour euh, bah, justement leur donner confiance. Euh, et puis aussi, pour travailler un petit peu cette communication, il faut... Euh, il faut que tout soit nickel parce que, euh, bah, par exemple, c'est tout bête, mais une coquille dans un mail ou, euh, ou là, des petites erreurs euh, éparpillées bah, font que le niveau de confiance diminue. Donc, c'est vrai pour tout type de campagne de communication, mais là, encore plus, étant donné qu'il y a une contribution financière à la clé. Donc, pour bien transformer, eh bien, il faut que ce soit travaillé. et Donc, ça demande d'y passer un peu de temps et d'avoir certaines ressources ou compétences euh, disponibles. Et puis, bah, pour fédérer une communauté, il faut en fait proposer, euh, à la, du marketing, hein, à la bonne cible, les bonnes contreparties. Euh, donc, les bonnes contreparties, on l'évoquait juste avant. La bonne cible, ici, il faut euh, en fait s'identifier en amont. Euh, une cible qui aura un peu la, la valeur euh, ajoutée dans la durée de, pour le, le projet, ça peut être euh, en fait une, des clients potentiels, mais ça peut aussi être pourquoi pas des mentors, une communauté d'utilisateurs engagés, euh, ou des partenaires en B2B. En tout cas, il faut bien identifier en amont bah, qui vous allez cibler, parce que c'est ça qui vous permet d'établir la, la stratégie de mobilisation euh, qui sera euh, adaptée. Un autre point clé ici, hein, qui vous servira d'argument, euh, c'est l'impact. En fait, euh, c'est vrai pour tout type de financement, euh, mais notamment financement participatif, c'est un des facteurs qui fait passer les contributeurs à l'action. Euh, et, et ça parle à tout le monde désormais, hein, vous le verrez, donc les, part les, les particuliers que vous allez pouvoir cibler en financement participatif, mais par le futur aussi des partenaires ou des business angels, les même ici. Il y a un enjeu ici qui est, au moins, de rendre visible son impact. Euh, typiquement, et c'est un bon exemple, en fait, le, le pitch deck de HelloFresh, qui est une entreprise de livraison de, de nourriture. Euh, et donc, qui n'est pas une, une entreprise à impact par nature, euh, qui n'a pas vocation à être une entreprise à un impact parce que euh, bah, dans je sais pas le, le, le cœur de son activité, bah, pourtant leur deck comprend déjà plus de 20 pages uniquement sur leur impact environnemental euh, qui du coup évoque bah, justement en fait la mesure de cet impact et puis euh, pourquoi pas les en fait les, les la vocation à s'améliorer aussi les projections en termes d'impact et c'est un vrai argument ici, euh, en tout cas il faut montrer que c'est quelque chose que vous avez en tête, que vous, vous mesurez et que ça devient presque en fait un, une unité de mesure à même titre que l'aspect financier de votre projet. L'impact va pouvoir être une unité de, de mesure et aussi un des arguments euh, qui fait passer à, à l'action. Pour ré vous répondre à Anaïs, un deck, en fait, c'est plutôt le pitch deck ici, euh, finalement, ce qui est une forme de présentation. Euh, quand on parle de, de présentation, vous pouvez avoir un business plan à la fois financier et non financier. Et beaucoup d'entreprises, maintenant, ont pour un pitch deck qui prend la forme plutôt euh, style euh, PowerPoint, par exemple. Donc, c'est un outil de présentation que vous pourrez, euh, que vous allez justement transmettre à des des acteurs euh, financiers, par exemple, à, à une banque ou euh, à une autre, un acteur financier que, que vous solliciteriez. Alors maintenant, qu'est-ce qui existe dans, dans les familles de financement participatif euh, On le met au pluriel ici parce qu'en France, en fait, il y a trois grandes familles de financement participatif ou crowdfunding euh, tout ça ce sont bien du crowdfunding il n'y a pas uniquement le don il y a aussi donc l'investissement ou investing, le prêt, lending, on peut tout traduire et du coup pour rentrer un peu plus dans le détail euh, sur le don eh bien vous allez avoir le, le don sans récompense ou sans contrepartie comme on l'a précisé juste avant il y a tout de même dans ces cas-là une contrepartie qui peut être de l'ordre euh, émotionnel ou fiscal, par exemple, euh, par exemple pour des associations qui vont émettre des, des reçus fiscaux. Mais du coup ici ça reste très adapté projets associatifs, projets d'intérêt général. Ensuite il y a le don avec récompense, avec contrepartie, prévente, précommande. Tout ça c'est dans la même catégorie c'est aussi le mode de financement euh, le plus connu euh, parce qu'en fait ce sont des plateformes qui visent euh, le grand public euh, et donc pour lesquelles on peut être ciblé en fait nous-mêmes euh, au, au quotidien donc là surtout une contrepartie euh, matérielle on est principalement avec des projets B2C donc directement euh, adaptés aux consommateurs qui ont des produits bah, ou quelque chose adapté à proposer dans une logique de contrepartie, voire euh, de prévente. Ensuite, il y a l'investissement. Euh, côté investissement, donc il y a l'investissement en capital, ou euh, crowd equity. Là, en échange du financement, vous cédez euh, des parts de capital, en fait des actions, à vos investisseurs. Et du coup, pour eux, c'est un pari sur euh, une prise de, de valeur de, de ces parts, donc prise de valeur de l'entreprise et donc de, chacun de, de, de chacune des parts. Il y a aussi l'investissement euh, en royalties ou euh, revenue euh, revenu based finance crowdfunding. Euh, donc là, c'est ce que nous, on propose euh, chez We Do en l'occurrence. Ici, vous ne cédez pas de part du capital. On est sur un mode de financement qu'on dit non dilutif. Vous cédez plutôt un pourcentage de votre chiffre d'affaires futur pendant une durée déterminée. Donc, Dans la logique, c'est un financement qui peut se rapprocher du prêt parce qu'il y a des versements financiers réguliers pendant une durée déterminée. Mais euh, la différence par rapport à un prêt, c'est que le montant des versements bah, va entièrement dépendre du niveau de chiffre d'affaires réalisé, donc de l'activité. Et c'est du coup aussi pour ça que c'est dans la catégorie investissement parce qu'il bah, y a par un partage de la valeur, mais aussi des risques euh, avec euh, vos investisseurs. Et puis, il y a aussi le prêt. Euh, on ne va pas l'aborder en détail ici parce que ce n'est pas vraiment accessible en amorçage. En fait, pour la plupart des plateformes, il faut avoir au moins trois ans de bilan positif. En fait, être une PME bien établie, c'est plus strict en termes de critères parce que c'est aussi, du coup, moins risqué pour, pour un prêteur dans la logique du prêt. Donc, intéressant pour vous à garder en tête, mais pour une étape ultérieure, en fait, d'un projet. N'hésitez pas, bien sûr, à continuer. Si vous avez des, des questions, à les, à les poser au fur et à mesure. Donc, on va maintenant rentrer dans le détail de chacun des types de financement. Ici, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans le chat si vous êtes une association, parce que côté dons en contrepartie, on est plutôt réservé aux, aux associations. Euh, d'ailleurs, les plateformes comme HelloSo sont très adaptées. Euh, ici, HelloSo, c'est intéressant parce que pour les associations, parce que déjà, ça permet de gérer au delà du financement d'autres activités de l'association et puis c'est gratuit. C'est un modèle économique basé sur les pourboires des contributeurs. Donc intéressant pour les associations, côté entreprise, il vaut mieux si vous voulez récolter par exemple juste des dons, euh, des dons de, euh, de proches, par exemple. Donc euh, de manière très ciblée et très rapprochée. Il faut mieux pas essayer de passer par du financement participatif, mais plutôt par une plateforme de cagnotte, type Litchi, Lydia ou, ou autre, euh, que d'essayer de faire du, du financement participatif sans, sans contrepartie. Côté entreprise, plutôt des plateformes de cagnotte. Ou euh, du coup, si vous souhaitez avoir des, des contreparties, euh, donc il y a le don avec contrepartie, on, toujours dans, dans la catégorie « dons ». Là, les chiffres que vous voyez apparaître sont ceux du baromètre du financement euh, participatif 2021 aussi, qui a réalisé « Financement participatif France ». Donc, c'est une association euh, l'association professionnelle du secteur qui va euh, consolider, en fait, les données de pas mal de plateformes qui transmettent leurs informations dans ce baromètre. Donc, c'est assez représentatif. Euh, et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le site de financement participatif France, FPF, euh, pour identifier aussi des, euh, des ressources, parce qu'il euh, y a pas mal d'informations sur la plateforme, et notamment ce baromètre qui développe euh, tous les chiffres euh, qu'on voit ici. Du coup, dans le don avec contrepartie ou avec récompense, euh, comme on dit... Bah, plutôt le plus connu, on est ici sur euh, une contrepartie plutôt matérielle. En fait, pour des petits montants de contribution, jusqu'à environ 15 euros, vous pouvez rester sur une contrepartie qui soit émotionnelle, quelque chose de très symbolique. Jusqu'à 15 euros, on va dire qu'on est en mesure de soutenir un projet qui nous tient à cœur. Dès qu'on dépasse les 15 euros, il faut avoir quelque chose à proposer en, en échange, on va vous recommander plutôt d'éviter, euh, quand on n'a pas de produit, par exemple d'éviter d'aller chercher des goodies, des tote bags, des mugs ou autres. Par exemple, quand on est un projet en B2B, ce ne sera pas très pertinent parce que ça va être difficile d'aller viser une cible en particulier euh, et donc d'avoir voilà, une communication, une stratégie de mobilisation euh, intéressante là où ça va vraiment être pertinent bah c'est si vous avez des produits ou euh, de l'événementiel en fait de l'expérientiel à proposer euh, des vêtements, des magazines ou un événement ou un média euh, bah, l'idéal c'est même d'ailleurs de le prévendre, parce qu'en fait sur ce type de plateforme, là on vous affiche euh, les, les plus connus euh, Kickstarter, KissKissOnBank Ulule, il euh, y en a d'autres hein, vers lesquels j'aurais aussi l'occasion de vous rediriger et euh, eh bien, vous avez deux façons donc de mener ce type de, de campagne. Euh, la plus classique, c'était euh, d'afficher un montant à attendre et déterminer plusieurs niveaux de contrepartie qui peuvent du coup être très variés, aller de la contrepartie plus symbolique ou émotionnelle à beaucoup plus importante pour d'autres. Euh, de dire par exemple, alors, je veux lever. Euh, 7000 euros qui est à peu près la moyenne 7000 euros euh, pour y arriver bah, vous pouvez contribuer à hauteur de 15 euros et vous aurez euh, quelque chose de symbolique voilà un grand merci ou votre nom affiché sur le des, sur le mur des, des contributeurs euh, à hauteur de 50 euros et vous aurez euh, voilà, cette contrepartie donc voilà mon produit euh, dans cette édition-là, à hauteur de 100 euros et vous aurez le produit en édition limitée, et à hauteur de 1000 euros et vous serez un contributeur VIP et vous viendrez euh, visiter euh, l'usine de production. Donc, là, voilà, on peut avoir des niveaux de contrepartie très variés et à des montants euh, aussi de contributions variés. Et il y a un autre affichage qui est plus récent, mais ça tend à pas mal se développer. Ce n'est pas d'afficher un montant à atteindre, mais plutôt un nombre de préventes précommande euh, à atteindre comme objectif. Typiquement, je souhaite euh, vendre 100 euh, pré à 70 euros. Du coup, là, vous vous concentrez plutôt sur euh, un pack ou un produit, quelque chose de euh, plutôt particulier. Voilà, il y a moins de contreparties, c'est moins nombreux. C'est plus focus sur un produit en particulier qui va viser bah, presque les potentiels clients directement c'est une opération de vente quasiment de marketing euh, qui est intéressante ici à, à afficher euh, et qui d'ailleurs lorsque c'est bien préparé a un impact sur les montants levés en général vous allez chercher un peu plus sur d'après vente que sur euh, juste en affichant un, un montant à atteindre. ici le chiffre à vraiment retenir c'est euh, les 70 euros en fait, ça, ça veut dire, c'est la moyenne des contributions, donc ça veut dire que c'est euh, bah, le montant que les contributeurs sont prêts à dépenser sur ce type de plateforme. Et du coup, bah, on conseille de, de faire en sorte, quand on fixe le, ce, ces différents niveaux de contrepartie et ces prix, bah, que le, celle que vous souhaitez mettre en valeur soit dans, dans ces, ces horizons de, de tarifs. Et puis, bah, il faut aussi garder en tête que euh, si ça fonctionne, si ça marche, euh, ça veut dire que vous, vous êtes engagé à expédier, à livrer ou à fournir euh, bah, les, les choses qui ont été euh, euh, commandées. Et donc, tout ça, c'est un coût. Il faut bien anticiper euh, votre capacité à ensuite pouvoir livrer euh, les, les précommandes. Donc, je vais répondre à vos questions plus particulièrement sur chacun des types de financement dans le chat juste après. Donc, voilà. Ici, on était dans le don avec contrepartie. Euh, si on passe du coup, catégorie investissement, comme on l'a vu, il y a euh, les royalties. Donc là, c'est un, un financement en échange d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires futur qui va être cédé tous les trimestres. Euh, en l'occurrence, là, ça fonctionne tous les trimestres pendant une du durée déterminée. Par défaut, là, on est habituellement sur des contrats de 5 ans. Donc, ça répond déjà à une première partie de, de votre question. Euh, Bobby, on est par défaut sur des contrats habituellement d'environ 3 à 5 ans euh, avec des euh, remboursements trimestriels. Donc, c'est un pourcentage, le, votre engagement de, de remboursement porte sur un pourcentage du chiffre d'affaires qui vous permet de rembourser bah, de façon complètement flexible chaque trimestre selon le euh, chiffre d'affaires qui a été réalisé les, euh, les trois derniers mois. Donc, c'est un pourcentage, c'est le pourcentage que vous allez céder trimestriellement, euh, il est défini en amont de la levée de fonds et euh, au cas par cas. Vraiment, c'est-à-dire qu'on regarde ben, le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise et l'objectif, le montant visé pour la levée de fonds. Et du coup, on calcule un pourcentage euh, qu'il faudrait proposer de manière à ce que, si tout se passe comme prévu, comme indiqué dans votre prévisionnel, eh bien, les investisseurs euh, récupèrent leur investissement avec euh, une plus-value au bout des cinq ans. Donc, ce qu'on voit avec le petit graphique sur la droite ici, c'est que alors, les premières années, si vous êtes en développement, bah, ils reçoivent assez peu. Et à mesure que votre chiffre d'affaires augmente, bien, le même pourcentage qui reste fixe pendant 5 ans, eh bien, vous permet de rembourser en fait, progressivement selon la croissance de l'activité. Donc, ils sont intéressés à votre niveau d'activité et sont rémunérés plus ou moins bah, selon finalement le chiffre d'affaires que vous réalisez vraiment. Sachant qu'on fixe des caps, en fait, euh, on se base du coup sur votre prévisionnel pour déterminer le pourcentage à céder. Et ensuite, on fixe quand même des caps sur les 5 ans en se disant que euh, si vous faites moins de chiffre d'affaires que prévu, euh, bah, en 5 ans, euh, avec le même pourcentage sur un chiffre d'affaires amoindri, ils récupéreront moins que prévu. Du coup, on peut allonger le contrat s'ils n'ont pas récupéré au moins leur investissement initial. Ce sera le, le minimum. Euh, on va, ça permet de les sécuriser aussi les investisseurs. On va viser en termes d'objectifs plutôt qu'ils récupèrent au bout des cinq ans deux fois ce qu'ils avaient investi, idéalement. Et ça paraît on le valide au cas par cas. Et euh, au maximum. Si vous réalisez euh, plus de chiffre d'affaires que prévu, si tout vous fonctionne bien, bah, tant mieux, tout le monde sera rémunéré aussi euh, dans cette idée-là, mais avec un cap, un cap maximum à x3 de remboursement pour euh, un contributeur. Il peut récupérer au maximum trois fois ce qu'il en investi. Donc ça, on le calcule euh, vraiment au cas par cas. D'ailleurs, on a un petit test euh, dédié euh, qui permet bah, de, de calculer euh, le potentiel euh, pourcentage qui, qui vous conviendrait, que je vous mets tout de suite euh, dans le chat. Donc, le pourcentage est bien adapté au cas par cas. Euh, il reste fixe pendant les cinq ans, mais on le fixe en amont, euh, nous-mêmes, euh, avec vous. Ici, du coup, on est dans une logique différente, puisqu'il euh, y a une contrepartie qui est financière. Donc, vous allez aussi pouvoir mobiliser des personnes qui sont au-delà finalement de communautés ou de clients potentiels, euh, puisque n'importe qui peut se dire que c'est un placement intéressant. C'est aussi pour ça que c'est aussi adapté notamment bah, pour des projets B2B, pourquoi pas, pas uniquement euh, B2C. C'est à peu près d'ailleurs la moitié moitié moitié des projets avec qui on travaille, qui sont moitié en B2B, donc direct, enfin, adaptés euh, pour les entreprises. Euh, les clients sont des entreprises et l'autre moitié en B2C, donc avec des clients euh, particuliers. Euh, et donc, c'est aussi pour ça que la moyenne des levées de fonds est un peu plus élevée. On a une moyenne d'un peu plus de 40 000 euros. Euh, et qu'on peut aller chercher des, des levées potentielles un peu plus importantes. Euh, avec un ticket euh, moyen relatif euh, qui va vraiment dépendre aussi du type de campagne. On voit des campagnes euh, plutôt grand public, en fait, notamment B2C, plutôt grand public, dont le style va se rapprocher presque de communication, va se rapprocher d'une campagne de dons et contrepartie, où on va avoir du coup des tickets euh, moyens de contribution par personne un peu plus faibles entre 150 et 200 euros par exemple de moyenne. Tandis qu'on va aussi avoir des campagnes plutôt B2B avec une communication un peu plus ciblée qui va vraiment viser euh, bah, les personnes de son secteur d'activité par exemple. Là, euh, on va avoir une, un ticket d'investissement plus élevé. Typiquement une entreprise, euh, les moyennes de tickets sont plutôt autour de 5000 euros. Donc voilà, adapté à tout secteur, euh, une fois que la société est créée. Par contre, il faut déjà avoir une société immatriculée et avoir du chiffre d'affaires prévu au plus tard dans l'année qui suit. Puisque bah, les, les remboursements arrivent, euh, enfin les remboursements commencent dans l'année qui suit la levée de fonds. Euh, il faut avoir du chiffre d'affaires prévu. Soit être en phase de pré-commercialisation ou début de, de la commercialisation ou pourquoi pas déjà avoir commencé à, à commercialiser de, depuis un an. En termes géographiques, euh, la, les, les plateformes, en fait, ça va dépendre de, de chacune des plateformes, mais la plupart euh, vont exercer au niveau européen. Donc ça, il faut le voir avec chacune des plateformes. Mais euh, là, en fait, il euh, y a une législation qui se consolide de manière européenne. Donc, euh, géographiquement parlant, c'est euh, sur l'aspect européen ou euh, même au-delà pour certaines euh, plateformes. Il y a assez peu de, de limites. Ça va vraiment dépendre aussi de de la plateforme avec qui vous, vous travaillez. Et du coup, pour finir sur les royalties, avant de, de passer au dernier type de financement, c'est effectivement euh, considéré comme des fonds propres, les fonds levés, et donc qui vous permettent de faire effet levier auprès de types de, de financement. Et enfin, du coup, côté capital, donc ici, comme je vous le disais avant, vous allez céder des actions. Euh, vous allez partager le capital de votre entreprise avec des investisseurs. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres solutions qu de financement qu'on évoquait juste avant. Euh, là, vous allez partager le, le capital. Euh, alors, on peut se demander pourquoi passer, en fait, par une plateforme de capital plutôt que par des business angels ou même des fonds d'investissement directement. En fait, ces plateformes, elles ont quand même euh, plusieurs avantages, euh, notamment le fait qu'elles soient accessibles en général un peu plus tôt que des fonds d'investissement en direct, par exemple. Euh, et puis, ça vous permet aussi de faciliter en fait, administrativement la, la démarche, puisque euh, en fait, chacune de, euh, la plateforme construit, une entité euh, une entité juridique euh, pour gérer tous les investisseurs en même temps. Vous n'avez pas besoin de négocier avec chaque investisseur individuellement euh, ce qui vous permet de gagner du temps donc tous les investisseurs sont assemblés au sein d'une seule et même entité qui est créée euh, spécifiquement pour l'opération et qui vous permet d'avoir bah, une, une seule entité à gérer au niveau du capital au lieu d'une multitude d'investisseurs donc c'est une facilité de, de gestion et puis, c'est aussi quand même de la visibilité, hein, parce que bah, derrière les plateformes, là, on vous a listé, euh, par exemple, trois qui sont parmi les plus connus. Idem, euh, il y en a d'autres, hein, mais bah, il y a aussi des business angels, des fonds d'investissement qui euh, les utilisent bah, pour identifier des, des projets de qualité. Et donc, voilà, ça vous permet de gagner en visibilité et euh, bah, de toucher ces, ces acteurs-là plus facilement si votre projet est sélectionné par la plateforme. Donc, c'est par cette capacité, notamment, à aller toucher des investisseurs assez de qualifiés que vous avez aussi une moyenne des levées de fonds qui est un peu plus élevée, autour de 390 millions. Par contre, on est ici plutôt orienté quand même pour des projets innovants, ou en tout cas qui ont un potentiel important de croissance. Parce que pour les investisseurs, c'est un pari de se dire j'achète des actions aujourd'hui. Qui vont prendre de la valeur, euh, que je vais pouvoir ensuite revendre avec une forte plus-value. C'est aussi pour ça que souvent, euh, il faut avoir un peu plus avancé dans l'activité et notamment avoir validé certains indicateurs de performance. Euh, bien savoir combien ça vous coûte, euh, pour un coût de transformation d'un client, avoir fixé correctement vos prix, vos marges. En fait, c'est ce type d'indicateurs qui vont ainsi permettre de convaincre les investisseurs assez euh, qualifiés. Et si on compare, du coup, ces, euh, ces différents types de financement, selon la maturité des projets financés, selon les montants collectés, on arrive à peu près à ce schéma. Ce sont que des moyennes, hein, parce que, euh, comme on l'a évoqué, en fait, euh, par exemple, de la prévente ici, euh, bah, on peut en faire à plusieurs reprises dans la vie de l'entreprise, à plusieurs moments. Euh, mais c'est vrai que là où ça a vraiment un, un intérêt, c'est super pertinent, c'est au début, parce que ça vous permet de valider votre marché, euh, si vous prévendez bah, de trouver vos premiers clients, c'est un bon moyen de, de tester sa communication, euh, si on a des produits, bah, même de préfinancer en fait, euh, leur production, et du coup d'avoir un POC, une preuve de concept, et c'est ça qui vous permet bah, aussi de convaincre d'autres financeurs par la suite. Par exemple, c'est beaucoup plus simple d'aller voir la banque si vous avez déjà vendu sans prévente de votre produit. Les royalties, donc il faut avoir une société créée. Ça peut servir plutôt à financer du démarrage, de l'amorçage ou pourquoi pas de l'accélération. Puisque, pareil, ça peut être en fait, comme on le disait, très pertinent à plusieurs étapes de la vie de l'entreprise. Pourquoi pas, même en continu finalement, se dire que. Euh, dès qu'on identifie le potentiel de nouveaux contributeurs ou on a un nouveau projet, on ben va pouvoir les solliciter à nouveau pour un investissement en royalties. Et le capital, c'est soit un petit peu plus tard, plutôt pour financer euh, de l'accélération ou un changement euh, d'échelle, par exemple. En termes euh, de... De coûts, du coup, combien ça, ça coûte de de se lancer dans le financement participatif euh, Je rentre pas forcément dans le détail, mais en gros, pour bien comprendre le tableau, euh, la première ligne, ce sont les frais avant la levée de fonds. Euh, au milieu, pendant, enfin, euh, au succès, euh, et la dernière ligne après. Et globalement, la majorité des plateformes, peu importe le mode de financement, on a un modèle économique qui est basé ici. Euh, sur euh, la réussite de la levée de fonds sur une commission du coup euh, au moment de la réussite, au moment du succès de votre levée de fonds qui est en moyenne entre 6 et, et 8% à peu près du coup dans, le ré dans son récompense qu'il ne faut pas oublier bah, c'est euh, le après en, en tout cas les coûts d'expédition les coûts de, de votre contrepartie ou la TVA, quand on est soumis euh, sur des préventes qui ont euh, qui vont être soumises à, à la TVA, par exemple. Mais ça, les plateformes le gèrent assez bien euh, avec vous. Euh, mais du coup, il faut bien l'anticiper, voilà, comptabiliser ces coûts-là euh, quand vous fixez le niveau des contreparties. Ce qui se passe en général, c'est qu'après ce type de, de, euh, de campagne, il vous reste assez peu de, de fonds pour financer d'autres choses. Euh, mais c'est assez normal et en fait, euh, c'est déjà une opération marketing, une preuve de concept qui s'autofinance. Et c'est déjà super parce que, comme on le disait, ça permet pourquoi pas de débloquer d'autres types de financement et de, de faire vos preuves et de tester votre marché. Côté royalties, on a des frais de dossier parce qu'il y a une étude de votre dossier est effectuée en amont, euh, une commission et puis des frais de gestion, on va dire, pour, euh, pour la suite du contrat qui sont parés sur un, un pourcentage. En capital, les frais de dossier aussi, euh, 2000 euros, ça peut sembler élevé, euh, mais en fait, il faut même se méfier des plateformes qui auraient des frais de dossier trop, trop légers parce qu'en fait, il y a une étude de votre dossier à ce moment-là qui est effectuée euh, de façon euh, très... Euh, Très, euh, sur toutes les dimensions de l'entreprise, très encadrée. Euh, ça s'appelle une due diligence. Et du coup, c'est ce type d'analyse de, de, qui va notamment être regardé par les investisseurs qualifiés. Et du coup, presque méfiez-vous voilà, des, des plateformes qui auraient des traits de dossier trop, trop faibles. Parce que euh, si ce travail n'est pas bien fait au démarrage, ça va être plus dur ensuite d'arriver de, de, au succès. Puis, il y a une commission aussi, puisque bah, en fait, ça correspond à la, la gestion qui est faite euh, de, des investisseurs. Du, avant de rentrer sur des exemples un peu plus précis qui permettront peut-être de, de vous projeter, euh, on demande souvent euh, si c'est possible selon vous bah, de réaliser plusieurs levées de fonds et sur des plateformes euh, différentes. n'hésitez pas si ça vous questionne aussi dans le, dans le chat à, à répondre par oui ou par non. Parce qu'en fait, on l'a déjà euh, évoqué un petit peu, hein, finalement, on a déjà un peu répondu, c'est que oui, euh, c'est possible, et même sur une même plateforme, hein, ou sur des plateformes différentes à différents moments, c'est le cas des marques, par exemple, qui ont fait des, des campagnes de prévente à plusieurs reprises. Par contre, euh, il faut s'alerter sur le fait que ce ne soit jamais au même moment. Euh, C'est-à-dire que ce serait trop compliqué en termes de, de dispersion euh, de gestion en, en interne. Et puis euh, pas efficace non plus en termes de communication parce que c'est difficile d'aller euh, faire passer à l'action une personne s'il y a plusieurs possibilités. Ça veut dire qu'elle doit faire un choix et déjà vous risquez de perdre la, la personne à ce moment-là. Donc sur des timings euh, différents, bah, aucun souci. Et d'ailleurs, au contraire, euh, on, on voit des exemples euh, là qu'ils l'ont qui fait euh, avec succès. Notamment, euh, c'est le cas de, de Twiza. Euh, Twizile, c'est une plateforme de, qui met en relation des personnes qui veulent organiser des chantiers participatifs et des personnes qui veulent y contribuer donc en gros c'est construire euh, ensemble des maisons de manière écologique alors ici c'est un, plutôt un bon contre-exemple parce que ça permet d'illustrer le cas où euh, on fait de la contrepartie euh, ici sur Ulule en l'occurrence sans euh, proposer un produit à la base. Il faut alors avoir une contrepartie émotionnelle qui soit importante et suffisante pour une communauté visée. Du coup, dans le cas de Twiza, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en commençant sur Ulule, ils avaient pour objectif euh, non pas forcément vraiment de lever des fonds, mais surtout de construire une communauté. En fait, euh, c'est important, alors, en tant que plateforme de mise en relation, c'est important euh, d'avoir une communauté d'utilisateurs qui vont vouloir euh, participer à, euh, à, à des chantiers participatifs. Et donc, eux, en l'occurrence, ils ont été voir euh, des, des gens, les personnes pour, le, qui, pour qui leur projet allait vraiment avoir de la valeur. Des passionnés du bricolage, des membres d'associations liées à l'habitat écologique, à la construction alternative. Et c'est par cette communication très ciblée qu'ils ont pu euh, dépasser leur objectif et même la moyenne euh, nationale. Et puis, deux ans plus tard, bah, ils sont venus chez nous euh, pour un financement en, en RBF, en royalties, parce qu'à ce moment-là, ils avaient bah, plutôt besoin d'un vrai financement pour investir dans leur outils technologique pour être euh, suffisamment performants, euh, devenir scalables. Et ce qui a été assez intéressant à regarder, c'est qu'ils ont bah, notamment communiqué auprès de leur euh, première communauté qui avait été mobilisée euh, via Ulule, en leur disant, bah, vous nous avez euh, fait un don au tout début, euh, donc depuis deux ans, vous suivez nos avancées, vous avez peut-être participé à un chantier sur la plateforme, et bien aujourd'hui, on vous propose d'être euh, intéressé à la croissance économique du projet, et donc de, de toucher une partie de, du chiffre d'affaires. C'est un message qui, euh, qui est bien passé, hein. ils, ont, ils ont eu un taux de transformation assez élevé en termes de, de communication. Donc ça, c'est assez euh, précieux que d'avoir une communauté voilà, qui peut euh, suivre euh, dans la durée. Euh, un autre cas intéressant aussi, c'est euh, Nauden, projet complètement différent parce qu'ils sont dans le B2B industriel. Ils recyclent des déchets de bois euh, pour les transformer en énergie. En l'occurrence, quand ils ont démarré avec nous sur We Do Good, ils avaient pour objectif d'avoir assez de fonds propres pour faire effet de levier, en fait, rassurer les financeurs comme la BPI, l'ADEME, c'est ce qu'ils ont fait en levant euh, quasiment 90 000 euros. Et puis deux ans plus tard, ils sont allés euh, sur WeSeed là pour accélérer, en fait, euh, donc en capital. Et là encore, ils ont mobilisé finalement la communauté qu'ils avaient suivie sur WeDeWo, en leur disant bah, :« Vous nous avez suivis dès le début en prenant le risque avec nous. » Depuis deux ans, vous nous suivez, vous voyez que ça fonctionne, vous touchez un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Eh bien, vous pouvez être encore plus impliqué en nous rejoignant sur WC. Et dernier cas, c'est l'attribut. En l'occurrence, c'est une marque de d'épicerie principalement du café euh, qui se veut participative euh, sur tous les points on va dire en fait euh, ils font ce qu'on appelle presque du marketing participatif ils vont demander à leur communauté bah, quel prochain produit ils veulent, euh, ils, veulent euh, ils veulent avoir euh, quel euh, quel packaging ils préfèrent et du coup pour eux c'était euh, super cohérent et logique de passer par du financement participatif tout au long de la vie de en leur entreprise. Du coup, ils ont commencé par prévendre euh, leur, euh, leur première production euh, sur Ulule, euh, ce qui leur a permis bah, de s'assurer qu'il y avait de la demande avant de, de se lancer. Euh, ils ont prévendu et ensuite, euh, ils ont eu bah, pareil, besoin d'un financement un peu plus important pour lancer la deuxième production, pour... Euh, bah, lancer des nouveaux produits, accélérer, répondre à, à la demande plus facilement. Et du coup, ils sont passés euh, euh, sur WeDoGood pour aller chercher un peu plus de 120 000 euros. Pour synthétiser un peu tout ça, avant de répondre à, à d'autres éventuelles questions que vous auriez. Ce qu'il faut se dire, c'est que le crowdfunding, le financement participatif, ce n'est pas encore pour vous si jamais vous n'êtes pas prêt ou prête à communiquer sur votre projet, notamment à vos proches. Alors, quand on dit proche, ça peut être assez large, hein, mais ça va être vos réseaux personnels ou professionnels. Il faut que ce soit juste cohérent avec votre stratégie. Mais en tout cas, prêt à communiquer, voilà, notamment auprès de votre communauté, pour lancer euh, la dynamique, on l'a vu, pour que ça appelle un peu le, le succès. Si je rebondis sur mon exemple du début des restaurants, bah, c'est avoir voilà, les premières personnes qui s'assoient à la terrasse de votre restaurant pour que les autres qui ne vous connaissent pas n'aient pas peur euh, de rentrer. Et ça passe aussi par le fait euh, d'incarner votre projet. En fait, plus on incarne et vous allez miser aussi sur vous, sur votre équipe, sur l'humain, euh, plus on voit qu'il y a un, un taux de transformation assez élevé parce que les contributeurs, bah, finalement, ils sont séduits par, par l'humain, par vous. Euh, puisque, bah, c'est bête, mais un, un même projet au démarrage porté par deux équipes différentes bah, peut avoir aussi euh, un développement tout à fait différent. Donc, incarner le projet et en parler autour de soi, ce euh, n'est pas encore pour vous si vous n'êtes pas prêt à y consacrer un peu de temps. Comme on l'a vu, c'est trois euh, mois en, en moyenne pendant lesquels bah, il faut avoir un peu de disponibilité et, euh, et pouvoir euh, gérer la levée de fonds. Trois mois, ça comprend la phase de préparation que vous faites avec la plateforme et la campagne, c'est trois mois au total. Euh, si vous n'avez pas encore fait le test sur euh, trouverlebonfinancement.fr, là c'est un petit outil qu'on a conçu qui vous permet, qui regroupe pas mal de ressources, notamment le lien vers euh, ce webinaire et, et les autres que j'évoquais. Mais euh, voilà, la liste aussi de mh, tous les types de financement qui existent et les plateformes qui existent selon chaque type de financement, qui vous permet du coup bah, d'identifier un peu ce qui sera le, le plus pertinent pour vous, de vous rediriger euh, sur ce qui euh, paraît le plus adapté, et sur lequel vous trouverez aussi d'autres ressources euh, de façon plus globale sur le financement, notamment un livre blanc sur le financement de l'amorçage qui permet euh, bah, de voir euh, le crowdfunding notamment, mais aussi bah, tous les autres types de financement qu'on vous conseille de, de solliciter, euh, de manière à bien profiter et bénéficier justement de ces différents effets de levier. Et ce n'est pas pour vous, si vous n'avez pas encore identifié bah, qui vous souhaitez mobiliser et avec quelle contrepartie. Parce que ça, c'est vraiment la clé pour avoir une stratégie de mobilisation, une campagne de communication qui, euh, qui tienne la route. Et pour conclure, le, alors le financement, le participatif, le crowdfunding, ce n'est pas magique, ça demande un peu de, de temps, ça demande un peu d'énergie. Euh, ce n'est pas le financement le, le moins cher euh, non plus. Mais par contre, c'est hyper intéressant euh, si on garde en tête qu'au-delà d'un financement, ça va aussi être un moyen efficace pour atteindre euh, d'autres objectifs. Euh, notamment bah, le fameux effet de levier parce que c'est après une campagne euh, avec tous les types de financement, hein, c'est après une campagne que les financeurs classiques seront bah, plus à votre écoute. D'ailleurs, l'effet de levier peut même jouer dans les deux sens. Euh, N'hésitez pas en fait, à avant de vous lancer à obtenir un préaccord, par exemple bancaire, parce que ça vous permettrait dans ce cas-là euh, de rassurer vos potentiels contributeurs sur votre euh, levée de fonds participative. S'ils si, euh, savent que la banque vous suit après, bah ça vous, si vous réussissez votre campagne, bah ça permet euh, même de les, voilà, de les rassurer, on va dire, et les inciter à, à contribuer. C'est du coup un peu le, le thème d'ailleurs de l'atelier, que d'intégrer vraiment le crowdfunding à votre plan de, de financement. Il faut le voir comme une étape. C'est aussi une communauté, l'engagement de communauté. En fait, on l'a vu pour Twizan, Naoden, La Tribu. Euh, ce sont des personnes qui vous suivent potentiellement dans la durée, qui peuvent même, pourquoi pas, vous financer à plusieurs reprises. Donc, ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour, pour une marque, un projet ou une entreprise. C'est aussi de la visibilité parce que bah, c'est une campagne de communication. Donc, euh, en fait, on vous incite à en, à en parler partout, à être euh, le plus visible possible. Bah, c'est un bon moyen euh, que d'en parler à la presse, que d'en parler euh, voilà. sur tous les, les, les axes de communication que vous pouvez avoir. Et puis, c'est aussi à parfois des euh, contacts inattendus euh, en fait aujourd'hui dans les PME, dans les grands groupes il y a des personnes qui sont en charge de l'innovation qui utilisent euh, ces plateformes comme un outil de, de veille pour identifier les nouveaux projets avec lesquels ils auraient des, des synergies potentielles euh, et du coup c'est intéressant de, de gagner en visibilité aussi auprès de ces personnes-là nous on a eu le cas de euh, Ictios qui fait du cuir marin à partir de, de peau de poisson. Eux, par exemple, en levant des fonds sur With Good, ils ont été en même temps contactés par une grande marque de luxe française qui était intéressée pour leurs produits. Donc, ça peut aussi ouvrir, ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes. Et c'est tout ça qui fait que bah, ça peut changer, changer la donne pour la suite de votre projet. On a fait le, le tour de cette présentation, vous recevrez également euh, par mail euh, à la suite et le, le replay euh, sera aussi euh, diffusé. Donc, euh, vous pourrez euh, tout à fait euh, retrouver euh, tous ces éléments. Euh, et du coup, je vais pouvoir arrêter le, le partage d'écran et puis répondre à vos questions. Alors, euh, du coup, peut-on utiliser good pour de la précide En fait, oui, euh, ça correspond un peu à cette phase, euh, notamment pour beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont sur de l'amorçage, en fait. Et c'est un bon moyen euh, euh, pour euh, bah, continuer de favoriser du financement non dilutif, donc euh, de ne pas diluer son capital, avant de, de passer aux premières... Euh, euh, aux, différents, euh, aux différentes étapes de financement en capital, aux différents levées de tout Donc, c'est assez adapté pour, euh, pour effectivement cette étape-là. Euh, Et pourquoi pas bah, plusieurs euh, euh, étapes de vie de, de l'entreprise. Hein. On, on accompagne aussi des PME finalement qui ont besoin euh, d'un bridge ou qui ont besoin pour un projet euh, de mobiliser leur communauté en, en particulier. Donc, c'est assez intéressant effectivement au démarrage pour. Bah, augmenter ses fonds propres tout en évitant de se diluer et puis euh, en ayant une flexibilité dans, dans les remboursements ce qui permet de rester euh, serein on va dire euh, de pas avoir de, de charges fixes qui s'appuient euh, sur notre trésorerie. Euh, Tanguy qui dit donc protéger le, le projet avant avec des brevets ou des dépôts de, dépôt de dessins et modèles. Euh, en fait, effectivement, ça demande de communiquer et donc de rendre visible euh, une partie des, des informations de l'entreprise, c'est toujours vous qui gardez la main sur euh, ce qui est communiqué, ce qui est rendu visible. Mais effectivement, pour embarquer des gens, eh bien, il faut pouvoir montrer où vous allez et donc euh, rendre visible euh, vos, vos projets. Euh, néanmoins, c'est aussi une bonne opportunité pour en parler, pour se faire challenger. Euh, il y a certes l'importance de protéger vos idées, mais aussi de les partager pour bah, finalement avoir des retours, les challenger, c'est un bon moyen que d'améliorer de, bah, de, finalement son, son produit ou son entreprise. Merci Philippe Maïté pour vos, vos commentaires. Est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas. Alors Marc, vous, vous vous demandez si ça s'appuie sur la communauté de la plateforme ou dans l'entrepreneur. Euh, en fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce sont euh, les deux, dans la mesure où, euh, c'est un peu ce qu'on voyait au début avec ce petit avertissement sur l'appel à la foule, il n'y a pas une foule euh, sur ce type de plateforme, une communauté de personnes qui euh, sont prêtes à donner de l'argent ou investir euh, dès le démarrage, on va dire. Il faut aller les séduire, justement. Les communautés qui, qui se trouvent sur les plateformes, qui ont l'habitude de contribuer sur les différentes plateformes qui existent, ben, elles passent à l'action, elles découvrent déjà votre projet et elles passent à l'action quand il y a déjà un certain engouement, il y a une dynamique qui est mise en place. Donc, il faut que ça passe par le fait de communiquer auprès de vos différents réseaux, de vos communautés, pour ben, lancer euh, une certaine dynamique comme on voyait avec l'exemple du restaurant, bah avoir des premières personnes qui, euh, qui soient présentes pour élargir petit à petit votre communication. Et d'ailleurs, euh, ça dépend aussi de, du nombre de projets présents sur les plateformes, mais vous verrez, bah, plus ça fonctionne, plus vous êtes visible sur les plateformes et plus vous arrivez à toucher aussi leur communauté. Typiquement, pour une plateforme, c'est beaucoup plus facile de parler de vous quand ça fonctionne déjà, euh, parce que bah, la, la communauté des, des personnes qui sont présentes, des contributeurs ou investisseurs, bah, du coup, on va être séduit va avoir confiance. Et ce sera vrai pour tout relais en fait, potentiel. On va vous conseiller d'aller voir la presse, mais du coup, bah, pour faire parler de vous dans les médias, il faut que ça marche déjà un peu. La presse, elle aime parler du succès, elle aime parler de ce qui fonctionne. Et du coup, ça vous permettra que de démultiplier ce, ce succès. C'est vraiment euh, un peu cet effet boule de neige. Et du coup, ça passe par, pour que le succès appelle le succès, il faut avoir aussi communiqué auprès de votre communauté. Je vous remets effectivement l'adresse mail, euh, notre adresse mail dans le chat, hop, sur laquelle vous pouvez nous poser euh, vos questions directement, donc à projet, avec un S, we ouidogood.co, point co à la fin. Merci à vous pour, euh, pour vos commentaires. On a à peu près respecté le, le timing euh, de l'heure qu'on s'était donné en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, euh, je vous remets également le lien vers « Trouver le bon financement », le petit outil euh, que je vous évoquais tout à l'heure, sur la, lequel vous retrouverez des ressources. Et puis, bah, comme évoqué, vous recevrez euh, la, le support par, euh, par mail. Merci beaucoup en tout cas pour... Euh, pour votre participation et puis, euh, puis l'interaction avec les, les différentes questions, c'est plaisant. Je vous une bonne journée à, à toutes et tous.